à tous, c'est Mister Momon, on se retrouve pour la découverte du dernier Wolfenstein, New Order. Donc, euh, j'ai mis à télécharger, c'est excessivement long, puisque 40 et quelques gigas avec du 8 mégas, ça prend à peu près 12 heures et des bourrettes. Donc j'espère ne pas être trop déçu, puisqu'apparemment il y a eu des avis mitigés, mais bon, euh, pour oui, bon, c'est un type de jeu que j'apprécie, euh, du FPS un peu bourrin, avec un peu d'humour au milieu. Donc voilà, j'espère que ça sera sympatoche j'ai déjà juste ouvert pour euh, la configuration de 2-3 bricoles alors là où j'étais déçu par contre c'est que moi je joue avec des, du matos nvidia et que apparemment par j'ai Experience, expérience on ne peut pas configurer automatiquement euh, une, des réglages optimisés donc j'ai fait un truc je ne sais pas si ça passera on verra bien mais je suis toujours en train de changer donc euh, on, va, on va commencer ça de suite alors... Euh... Ah, ah. oui. Donc bon ça déjà je vais oublier pour le moment, on va peut-être partir là-dessus Ça sera déjà pas mal On va pas chercher à, à jouer les héros Dans mon rêve je sens l'odeur du barbecue J'entends des enfants Un chien J'aperçois quelqu'un Enfin je crois J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Oui chef Les yeux bien ouverts Blaskovic. Et tu fais le guet Oh merde Il revient Bon euh... Je suis désolé. Il va falloir faire un truc parce que j'étais peut-être un peu optimiste. Euh... Ouais. Surtout en capturant. Euh... C'est appliqué là c'est bon Euh... Hum... Il coupe l'alimentation du moteur 6. Vite Je crois que ça fonctionne On se stabilise Ok, soldats Aurian, vous allez faire une dernière chose pour moi. Quoi Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu Blaskovitch, ouvre la porte du cockpit. Je devrai venir. Ensuite, suis-moi Ils sont originaux comme mec. Hein. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y avait un truc marqué à côté, non? <rire> ok. Ah, ça va mieux déjà. Attention! Nage, petit homme, nage! Bon, pour le moment, j'avoue que bon, c'est la mise en place du, du jeu. L'histoire surtout donc euh, c'est pas mal scénarisé, un petit peu relou. Mais bon, ça en va fait pas mal quand même, je trouve. Hein. Ça, ça me plaît pas mal. Mais bah, après, il faut voir, j'espère que ça va pas trop donner trop longtemps, par contre, ça va être vite chiant. Donc, lui, c'est passé, lui, c'est pareil. On va retrouver les copains. Copains! Capitaine! Vous nous avez vous depuis nos positions. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture? avec une casque. Il là. est là hey, hey. so Les commandes sont à chier. Disait Alt S Ah, mais oui. d'accord. Bon, en fait, c'est pareil que. Ah non, c'est... tu te baisses encore plus en hein, faisant ça. Ah, enculé Le vilain On va un petit peu c'est sympa. Euh... une vrai il ne non, wow pas y perdre. Oh non Vila Bafa d'odo par contre voilà, le truc chiant c'est qu'appuie sur eux pour retourner ramasser mais bon Tout ça c'est pas trop mal hein, si vous de spammer euh, j'ai pas trop suivi ce qu'il m'a dit là parce que t'es un peu en train de me battre Oh. ah j'ai plus de mune ah mais d'accord Euh ouais ça ça peut être drôle par contre de penser. Il faudra que je modifie quand même les contrôles à l'occasion parce que là c'est pas hyper intuitif, c'est ça que je trouve un peu chiant mais... Ça euh... pourrait s'arranger, non. Ah c'est pas mal. Hein. <rire> On y prendrait pas ce que vous. Bon c'est pas très du tout précis. Hein. Ah d'accord. <rire> je ne pige un truc les mecs. <rire> c'est un clic souris pour par arme. Donc si je fais ça peut être encore plus <rire> drôle il euh... va faire gaffe pour tout gaspiller quand même non plus euh... bon. donc ça c'est comme euh, à l'origine on est d'accord sur le fait qu'il faut, enfin, faut je sais pas ce que vous en pensez de l'univers un peu de l'environnement tout ça mais bon Moi, je trouve que c'est bon on n'est pas encore en intérieur enfermé ou quoi que ce soit, donc c'est pas. Ce que j'affectionne le plus, c'est du semi-ouvert. Mais. Ouais. Ça s'annonce quand même relativement bien, je trouve. Ah d'accord. Bonjour Je sais pas où vous aurez lu par contre là, faut, faut la genre de la feuille de route parce que je comprends pas ce qui se passe. Je trouve un, truc, un, truc, un, truc, un truc. voyons si il y a un passage par ici. Ok, bon, merci pour l'aide. Euh ouais. Ah c'est plutôt efficace quand même. Je hein. suis désolé, je suis pas très à l'aise parce que je connais pas du tout le jeu et je sais pas trop là euh, où ça va. Ouais d'accord, là c'est là où tout à l'heure Ok Euh... Ouais. Je suis pas très très assuré encore parce que je sais pas du tout ce que ce que... ouais, sur quoi je peux tomber Ah putain De quoi je parlais Vilain tout de suite. Mais c'est ça qu'il y a des trucs comme ça qui traînaient Non, il est... franchement... Bon là je suis normal Euh... Qu'est-ce que je fais là Ah ok, d'accord il sur le couteau et ça passe oh putain que j'aime ça bon voilà le rechargement est, est pas mal je sais pas si c'est... prendre de loin c'est vrai que c'est un peu bordel c'est vraiment conçu pour rocher dans un endroit confiné c'est moi ou je reviens toujours au même endroit là les... ah, hein. ah non, il du monde là. Ah par contre voilà, on est au niveau des munitions. Faut pas trop... Euh... Ouais, se calmer un peu sur les... les double guns. Euh... Ouais, il y a des trucs... Euh, je suis plutôt déjà reprenant qu'au mec en fait, c'est pour ça que je mets un peu de temps, je suis désolé. Euh... j'ai enfin, pas de mine pour celui-là, c'est ça Ok. On serait mal au ligueur, c'est peut-être un peu un dernier recours. On va plutôt rester là-dessus. C'est plutôt efficace, apparemment. Ah putain. Ça, prend ses c'est C'est vrai que ça pourrait un peu le gameplay, je On va s'arrêter à chaque fois. Ça c'est pas mal euh, par contre, ça. Et je sais même plus ce que je disais avant. Euh... Ouais, oui, ça pourrait un peu le gameplay, mais bon, ça, ça reste jouable. Après, le jeu est hyper nerveux, c'est à dire que euh, quand vous courez, vous ne courez pas euh, comme il fait 2-3 ans, euh, ni jambiste quoi. C'est un peu dégueulasse comme image, j'espère que vous l'avez bien en tête, mais euh... je suis désolé pour ça aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'est. pas presque envie de baisser la sensibilité encore un peu de la souris parce que c'est. Euh, sur la limite filer la gerbe, je pense. Euh, je vais essayer j'aime un petit peu quand même euh, l'histoire parce que là ça commence à me gaver dans, dans sa de là. Bon, on est normal, ça devrait passer. Pas trop trop mal. Il est là -bas. Et est pas le dernier là-bas. c'est pas dernier. Ah, ok, je suis repéré. Ah, mais si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait ça, disons. Ok dans les grenades c'est de la merde. Oh, J'ai vraiment mauvais par contre. Parce que je fais les touches mais. Ah c'est plutôt drôle en fait d'avoir déclenché l'arme. Il y en a plein qui arrivent. Peut-être pas trop traîner par là quand même. Ouais, c'est avec une sac ou. Ah, si, y'a ça. Ouais, moi. Alors, l'histoire de surcharge, j'ai pas trop compris. Apparemment, on prend de la vie euh, de manière temporaire qui redescend progressivement à 100. Pourquoi pas, moi je dirais. Bon, enfin, je suis désolé pour le, le côté épileptique de la vidéo là. J'espère que personne n'aura la, la tête qui va exploser ou avoir envie de vomir. On est toujours obligé de regarder un. Alors, il faut faire quoi avec ça, bordel Ah je vois pas trop l'utilité de cette engin hormis... Euh, en tout aussi tirer de là mais... Apparemment par contre pour trouver de l'armure c'est un peu la merde. Euh... What Bombe nécessaire ok. Putain de merde. Est-ce que quelqu'un a vu une bombe s'il vous plaît Ah peut-être là, ah, d'accord, bah ok Ah bah ça c'était les lignes dis-donc Bon bah apparemment on est pas mal, hein on est pas mal. Donc ça va, ça reste quand même... Euh, pour moi qui suis pas toujours très très doué avec ce genre de truc, euh, genre chercher l'objet qui est le coup de la main. Ah bah tiens, je peut-être faire un lien. On sait jamais donc on va s'arrêter là pour le gameplay parce que j'ai pas envie non plus de spoiler euh, ceux qui voudraient y jouer Donc, euh, bon, je vous avais vu j'étais un peu fatigué parce qu'en fait euh, j'avais mis beaucoup de temps à télécharger parce que mon ordi s'est arrêté tout seul en plein milieu de la nuit donc euh, j'ai fini de télécharger en journée donc j'ai attaqué ça le soir alors que je commençais à fatiguer un petit peu donc c'est vrai que bon, j'en chie un peu Concrètement, euh, ce jeu est relativement prenant j'ai trouvé parce qu'en fait je me suis retrouvé à taper une nuit blanche carrément, le, le, le première, enfin je l'ai commencé à 20h30 et jusqu'à 6-7h du matin j'étais dessus parce que l'ambiance la, est vraiment euh, très immersive j'ai trouvé Alors bon, le début est relativement long et chiant, ça faut, faut pas se le cacher Il y a des passages qui sont moins bien que d'autres, ça c'est clair et net Après il faut voir que pour tout ce qui est furtivité et bourrinage euh, Là où j'ai dit que ah, si j'avais su j'aurais pas pas la l'arme, en fait bon, euh, cherchez pas euh, Si vous devez la jouer furtive vous le saurez très vite puisque si vous faites repérer, vous faites déglinguer dans les 3 secondes qui suivent c'est que c'était pas ça donc bon, c'est ça que je trouve un peu regrettable, c'est que, bon déjà il y a des moments où la, la furtivité est imposée et c'est super chiant Attendre que des gardes fassent des allers-retours, enfin bon, bon autant il y a des passages ça pourrait se comprendre, autant ils auraient peut-être pu faire un truc un peu plus dynamique qui soit un peu moins lourd quoi euh, Voilà, bon c'est la critique que je ferai, mais sinon, euh, bon, c'est une dizaine d'heures Après, euh, c'est vrai que il y a des défauts qui ont été relevés par d'autres, qui sont là, mais bon je pense qu'ils ont su garder quand même l'esprit euh, d'un truc euh, euh, axé sur les nazis. Là, ils ont réécrit une histoire qui est vraiment euh, très sympathique, moi j'ai trouvé. Les personnages secondaires sont pas là pour rien, ils ont des vraies personnalités. Fin... Après, voilà, il y a quand même des temps morts dans le jeu qui sont un peu pénibles. J'aurais préféré un peu plus de bourrinage, mais bon. Après, si autre chose, c'est une critique par rapport au niveau des armes. Il y en a euh, certains qui l'ont relevé sur internet, j'ai lu des commentaires là-dessus. C'est vrai que cherchez pas trop à faire la différence entre les armes Moi personnellement je trouvais qu'elles faisaient euh, toutes euh, des dégâts qui sont à peu près comparables Les fusils d'assaut que vous avez vu au début c'est ceux qui servent quasiment tout au long de l'aventure Puisque c'est pareil, le fusil laser que, dont certains parlent, euh, voilà, il faut le recharger à chaque fois que vous en servez quasiment Donc c'est lourd Voilà, Malgré tous ces petits défauts qui mis bout à bout effectivement peuvent paraître énormes moi j'ai apprécié le jeu, donc je vous invite à me donner votre avis, euh, si vous l'avez essayé, ou si vous pensez le prendre ou non, euh, n'hésitez pas, ça, ça me fera plaisir d'avoir euh, vos retours, et je tâcherai d'y répondre, il euh, n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous souhaite euh, une bonne continuation, et je vous dis à bientôt, ciao ciao